Eh bien écoutez, c'est pas mal tout ça, une petite broche. On est parti sur une, la démarche d'utilisation des outils, c'est-à-dire ce qu'on appelle les outils à percussion lancés. On tient l'outil à deux mains et la partie active va percuter la pierre. Donc on a le pic, le taillant, qui est vraiment l'outil standard de la taille de pierre, et les, la polka. Les outils à percussion posés avec percuteur. Donc l'outil à percussion posé, on prend l'outil, on tape dessus avec un percuteur, percuteurs qui sont les maillets et les massettes et l'outil à percussion posée qui sont toutes les séries de ciseaux avec dents, sans dents et qui sont de forme et de taille différentes également suivant, le, suivant ce qu'on veut faire et le type de pierre qu'on travaille. Et ensuite les outils à percussion posée sans percuteur qui sont la rip, la râpe, la scie. Voilà, en gros c'est ça, on est sur une démarche du, euh, de l'activité la plus efficace jusqu'à un travail de finition. Après... On décline pour la gravure des outils qui sont en général des ciseaux, mais qui sont beaucoup plus petits, qu'on appelle des ciseaux gravelés, qui servent spécifiquement à la gravure, à la sculpture, parfois en taille de pierre, mais très peu, qui sont plus petits et plus fins et qui permettent de travailler sur, sur de la gravure, sur des lettres. C'est une des choses que l'on voit et moi que je trouve extraordinaire au niveau de l'outil, c'est cette évolution qu'on peut sentir par région, par pays, par corporation. Les outils ne sont pas les mêmes suivant l'activité. Un outil avant c'était un outil qui était fabriqué, qui était forgé, donc qui pouvait avoir une certaine taille à une certaine période, puis c'est reforgé. La taille est différente, moi j'ai un outil de mon arrière-grand-père qui a totalement qui a été reforgé, rappointé, ils ont, ils ont mis une... De la matière en plus, l'outil vit, l'outil se, se passe. Alors sans aller sur une idéalisation de l'outil, euh, l'outil familialement peut se, peut se donner. J'ai vu en Palestine un, un graveur euh, qui était euh, très content de me faire voir que la massette, ce n'était pas sa massette, mais c'était la massette de son grand-père. C'était un outil qui avait déjà vu trois générations de graveurs. On tourne. Je vais le roi Gouran, c'est un peu le père de ce type d'activité, donc qui a travaillé sur les outils, qui a fait un travail phénoménal, et enfin, Jean-Claude Bessac, qui a fait un ouvrage et toute une carrière sur ce type d'activité, et ce sont des sommes d'informations. C'est un travail d'anthropologie, d'anthropologie de l'outillage. Voilà. J'ai l'idée, mais il euh, faut que j'arrive hein. <rire> à faire ça pour chacun des objets. On est toujours dans une photo scientifique là ou... Non, là je me fais plaisir. J'ai envie de mettre en, en valeur ces objets. I'm using the tools, maybe these people in the past used, trying to uh, catch their techniques, maybe, who knows. Je suis en train d'essayer le, le rond. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne peux pas bouger autour de, de la pierre Tu tournes, mais c'est super difficile. Donc, si on veut savoir si, si un tailleur de pierre était doué ou pas, est-ce qu'on doit regarder le, le rond Oui, ah, moi, je, moi je pense que le, le, la... c'est au niveau des ronds, de toutes les parties courbes, que, que ressort une, la technicité. La taille de pierre s'est bien passé, Vous êtes euh, indemne, pas de doigts abîmés, de trucs comme ça. Non. <rire> non, ça va. Ça va. Ok, parfait. Je, je vous partage l'écran pour vous montrer. Euh... Donc, voilà, là vous me voyez tous. Oui. Première chose, Vladimir, je voulais te demander. Donc, je vois que titre général est, est resté. Donc, il faut qu'on trouve un titre. Général, parce que en fait, l'inscription palimpseste plus... du château de l'Arnaca, ça ne veut absolument rien dire euh, sur les enjeux de l'article. Les enjeux de l'article sont euh, expérimentaux. Donc mmh. il, faut, il faut que le titre principal parle de, de cet aspect expérimental parce qu'en fait l'article, on le fait parce que c'est une expérience. Alors, autre question là, du, du j'avance là. Le l'espèce de chapeau introductif, donc j'imagine il faut que je le développe. Tu peux détailler le projet ERC, tu peux détailler là la mission de Chypre, et tu peux en oui. quelque sorte, le, ce qui est le plus important, c'est anticiper la conclusion. Est-ce que c'est un article sur, on se disait avec Clément, sur la méthodologie Oui. Et alors je crois qu'il faut, peut-être, il faut, peut il faut le, le dire de façon plus explicite. Oui, c'est ça oui. l'article. Mis à on... part le point de vue expérimental, il n'y a rien d'intéressant dans ça le fait qu'on peut apporter la linguistique, la taille de pierre et tout ça ensemble, c'est ça ce qui est vachement intéressant. Donc effectivement, nous on va montrer un truc vraiment interdisciplinaire. Voilà c'est ça. C'est une revue qui sort en quel en quel format à à papier C'est plutôt A5 ou A4 A4. Et simplement sur le plan visuel, pour les outils, c'est plus parlant d'avoir une photo ou d'avoir un dessin Je ne sais pas. C'est à vous de décider. Mais si on utilise des dessins. On fait juste un endroit où on va mettre tout ensemble. Euh, on ne va pas mettre des dessins partout. Donc, du, du coup, Thierry, tu pourras envoyer les photos de Bertrand, les dessins de Bertrand, oui, qui tu, correspondent tu... à ces trois outils, puis on verra ce tu, que... Tu, le... tu lui envoies un petit message pour savoir... Euh... Il est... Oui, bien sûr, s'il est d'accord et si, tout. Euh... Bon. Si s'il si est d'accord, Ok. Ouais. okay. Est-ce que le, le, le planning, et le plan, tout ça, est clair pour tout le monde, bien. ça va ouais. Très bien. Oui Bon, bah parfait. Parfait, parfait. On vous laisse... Okay. C'est la taille de pierre qui vous a... Ah bah. Qui vous a fatigué ou c'est le cognac en fait. C'est le cognac. Vous y êtes déjà. <rire> Allez, à très bientôt. Au oh, Au revoir. Oh,